Bonjour tout le monde, ici c'est le cours de coréen avec Saul Samali. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre les voyelles simples. Avant de commencer, je vous explique comment s'est organisée la vidéo. Écoutez d'abord les voyelles, puis je vous explique comment les prononcer. Enfin, j'ai préparé quelques exercices pour reconnaître les voyelles. Nous allons voir ça tout de suite. Donc il y a dix voyelles simples. Attention, je mettrai les voyelles à côté d'une consonne muée, Puis je montrerai l'ordre d'écrire avec les flèches. A A O O O O I O e e e Oui. Oui. Oui. Oui. Voilà, donc maintenant, nous allons voir euh, un petit peu plus en détail. Donc, euh, la première voyelle A, c'est la voyelle que vous connaissez très bien, c'est comme A. La voyelle O n'est pas difficile à réaliser, juste après A. Faites A, puis fermez juste un petit peu la bouche. A, O, A, O. Ensuite, les voyelles O et OU. C'est les voyelles qui sont familières. Donc, faites comme O. Puis, pour le OU, vous mettez la bouche plus en avant et la langue plus vers le palais. O, OU. O, OU. Puis, il y a les voyelles E et. Quelle est la différence entre E et bah alors, il euh, n'y en a pas, donc on considère comme si ce sont des mêmes voyelles, en tout cas en prononciation. E. E. Pour les oui et oui, c'est vrai que beaucoup de coréens, ne, surtout les jeunes, ne prononcent plus comme euh, des voyelles simples, mais pour le moment, gardons ça, ce sera plus simple, ok Donc, euh, oui, oui. Oui oui. Enfin, nous arrivons à la fin. Donc, il y a E et I. E, vous faites la bouche plus plat et la langue est plutôt milieu. E. Ensuite, pour faire le I, c'est la même forme de bouche. Vous mettez juste la langue plus haut. I, c'est la même bouche. E, vous mettez plus haut la langue E, Maintenant, je vais vous relire les dix voyelles simples A, O, O, U, E, E, E, oui E, I. À vous de jouer. O O O O Aï Aï Oui. Oui.